Bonjour Christian, bienvenue dans cette chaîne témoignage de, de l'Instant Z. Je suis très content de, de t'avoir aujourd'hui puisque c'est moi qui vous ai aidé dans l'accompagnement de, de votre département. Est-ce que tu pourrais euh, voilà, te présenter, présenter ton, ton entreprise en deux mots? Bien sûr. Alors salut Benjamin, moi je suis très heureux aussi d'être là aujourd'hui pour, pour faire ce petit retour sur, sur cet accompagnement qui s'est extrêmement bien passé. Donc euh, Moi, c'est Christian Rode, je suis dans le bureau planaire, c'est un bureau d'ingénieurs spécialisé dans la transition énergétique depuis un peu plus de 35 ans. Euh, on est à peu près 120 collaborateurs répartis sur la Suisse romande et la France. Moi, j'appartiens au département euh, qui se focalise sur les énergies renouvelables et l'innovation, qui regroupe à peu près 25 personnes. Et dans ce département, au début du, du projet d'accompagnement, j'occupais la, la position de, de responsable de l'équipe innovation. Quelles étaient les problématiques initiales avec les, lesquelles vous êtes venu vers, vers nous Alors, on s'apercevait de plus en plus qu'on avait une, une structure qui était, qui était plus forcément en ligne avec, avec nos activités, c'est-à-dire qu'on avait une structure euh, assez en silo, alors que nos activités qui étaient, étaient vraiment liées à la transition énergétique devenaient de plus en plus transverse. On avait de plus en plus de projets qui, euh, qui, qui recoupaient plein d'activités différentes et on, on voyait qu'on n'arrivait plus à... à à communiquer correctement, on avait quelques blocages de ce côté-là, et on avait également aussi euh, des comment dire quelques blocages au niveau de, de la hiérarchie avec des, des, des responsabilités qui étaient vraiment concentrées sur, euh, sur le management avec, euh, avec de la création ben, de, de, de bottlenecks. Alors qu'on avait une équipe qui était parfaitement capable de, de gérer ces responsabilités là, donc on est vraiment euh, venu vers vous ben, pour, pour trouver une solution à ces à ces deux petits blocages qu'on avait identifiés comme des possibilités d'amélioration. Oui, merci. Effectivement, le, le, la concentration des tâches qu'on ne sait pas attribuer à quelqu'un parce que ça ne correspond à aucune fiche de poste, souvent se, se, se, se remettre sur le, les épaules des chefs ou des managers. Et puis, ça, ça amène souvent des, des problématiques à ce niveau-là. Et du coup, en termes d'étapes dans l'accompagnement qu'on a, qu a vécu ensemble, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, combien de temps ça a duré, quelles étaient un peu les, grands, les grandes étapes Alors, nous, euh... c'était un, un projet qu'on a initié de notre côté. On a commencé un peu à réfléchir à la problématique, à, à identifier un peu nos points forts, nos points faibles. Et à partir de là, on a décidé justement de se faire accompagner. Il y a une de nos collaboratrices qui, nous a, qui vous a recommandé. À partir de là, -bas, on a pris contact avec vous. C'est toi qui as répondu. Et très vite, le courant s'est assez bien passé. On a, on a échangé sur voilà, les problématiques, les solutions qu'on voulait amener. Euh, tout de suite, on a pu amener des offres d'accompagnement. Et en un mois, le, en même quelques semaines, le projet s'est lancé. Euh, on a commencé par euh, bah, définir une feuille de route, on a fait un projet de kick-off entre, entre toi et l'équipe qu'on avait monté de notre côté pour vraiment bah, définir ses objectifs, définir la feuille de route, le calendrier, comment ça se passerait. Et finalement, bah, c'est un, un accompagnement qui a duré à peu près six mois. Euh, on a travaillé de manière assez, assez intéressante, je trouvais. Bah, on a vraiment mis ça en place avec toi, c'est-à-dire que nous, on a défini cette feuille de route. Pour chaque étape de la feuille de route, on travaillait nous de notre côté, selon euh, des indications. On essayait vraiment de réfléchir à quelque chose, de le soumettre, faire un échange, et puis de passer d'étape à étape sur ces six mois jusqu'à arriver à nos objectifs. Merci. Et puis, qu est -ce que, quelle est la raison qui fait que vous avez choisi l'Instant Z C'est vraiment cette recommandation de, de notre collaboratrice qui vous connaissait du milieu associatif, qui était vraiment positive par rapport à, à, à votre réputation. Et c'est vrai que ben, les, les échanges s'étant particulièrement bien déroulés tout de suite, on n'a pas forcément cherché d'autres interlocuteurs. Euh, vraiment, ben, l'image que vous dégagez, le, le professionnalisme, tout ça était parfaitement aligné avec, euh, avec ce qu'on cherchait. Donc finalement, on ne s'est pas creusé la tête plus que ça, puis on a décidé de partir avec vous. Très bien, merci. Et par rapport à, à l'aspect positif donc, dans l'ensemble de l'accompagnement, qui est-ce qui a été particulièrement apprécié de votre côté moi, j'ai trouvé que tu avais vraiment bien, comment dire, bien ciblé rapidement les, nos enjeux. Euh, tu n'as pas forcément cherché à avoir une approche dogmatique, mais c'était vraiment très très pragmatique sur, sur ce qui nous intéressait, nous. Il euh, y avait une certaine forme d'équilibrisme qui n'était pas facile pour toi, je pense, mais entre faire passer les éléments qui étaient vraiment liés euh, à, à la méthodologie Instant Z, tout en nous permettant de, de rester ancré à, finalement à notre, à notre métier, à nos valeurs, à notre manière de travailler. Euh, C'est vraiment ce, ce côté euh, mesuré, ce côté euh, efficace, pragmatique, euh, qu'on a vraiment particulièrement apprécié euh, dans cet accompagnement-là. OK. Et puis, par rapport aux aspects plutôt difficiles, euh, voilà, on aime bien aussi aller, aller chercher ces aspects-là, ne pas voir que tout n'est tout est, tout est, tout pas tout rose. Donc, dans, dans cette collaboration, dans l'accompagnement, quel, quel a été vraiment l'aspect qui a été le plus, plus délicat pour vous c'est vrai que la méthodologie Instant Z était peut-être un peu en décalage avec, euh, avec les habitudes de l'entreprise, avec les habitudes de, de, des, de, des collaborateurs. Et c'est vrai que de faire passer justement ce, ce, cette transition a été peut-être un tout petit peu plus difficile qu'attendu, mais, euh, mais finalement, ça à la fin, on a, vraiment, on a vraiment trouvé une solution qui paraissait, euh, qui paraissait tout à fait euh, convenir à tout le monde. Par rapport aux prochaines étapes, quelles sont pour vous, suite à ce premier cycle, parce qu'on aime bien travailler en cycle d'accompagnement, donc on est parti sur six mois, quelles sont pour vous voilà, les prochaines étapes qui donneront suite finalement à ce travail qu'on a commencé ensemble Alors nous, on a, en interne, on a décidé de, de mettre cette organisation en place, de la laisser courir quelques mois, entre, entre six et huit mois. On va continuer à l'adapter au... Comment dire, au jour le jour, mais après, après ces 6-8 mois, on va profiter d'un événement euh, interne pour faire un bilan et euh, vraiment voir qu'est-ce qui a été amené, si on a réussi à atteindre nos objectifs qu'on s'était fixés, si on a amélioré les points qu'on avait cherché à améliorer. Et en fonction de, de ce qui va ressortir de ce bilan, on va dire, de, les, du premier semestre, on, on définira s'il y, y a besoin de faire quelque chose ou s'il y a besoin de faire quelque chose, comment est-ce qu'on va le faire. À qui est-ce que vous recommanderiez les, les services de l'Instant Z ben, Finalement, à peu près tout le monde. Euh, au sens où ben, les capacités d'adaptation que, que vous avez montrées me font penser que finalement, vous êtes vraiment capable de travailler avec, euh, avec des organisations de, de profils différents. Donc, j'aurais pas forcément de suggestions fortes. Euh, à mon avis, justement, ce, ce, ce pragmatisme et puis ce, ce, cette efficacité vous permettent de travailler avec des structures différentes. Toi, tu as, as vraiment su comprendre vite les, les enjeux chez nous. Donc, j'imagine que tu serais capable de le faire aussi sur d'autres structures. Et à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est adapté à à différents types de structures, que ce soit de l'entreprise ou de l'associatif. La, je ne vois pas de barrière. Excellent. Ben un grand merci, Christian, pour, pour le temps qu'il nous accorde. Et puis, bonne continuation à vous en espérant que, que tout se passe pour le mieux. Ben merci à toi pour toute l'aide que tu nous as apportée. De même pour Instant Z, je vous souhaite encore beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. A bientôt.